Pour gérer la mise en veille, il faut aller dans le menu, à travers un clic gauche, puis dans paramètres, gestionnaire de paramètres. Là il y a deux options, gestionnaire d'alimentation, qui va être utilisé pour les ordinateurs marchant sur batterie, donc les ordinateurs portables, ou sinon c'est dans économiseur d'écran. Là il est possible d'activer ou de désactiver l'économiseur d'écran. Ainsi que d'avoir différentes options, telles que le verrouillage ou le changement de, euh, des, des thèmes utilisés après un certain temps. Il est également possible de verrouiller l'écran. Dans ce cas, il demandera un mot de passe pour le rallumer.